Chers villepreuxiennes, en ce début d'année, l'ensemble de la liste Tous pour Villepreux se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Des vœux de bonheur, des vœux de joie, de réussite, tant personnelle que professionnelle, et bien sûr des vœux de santé. La période des fêtes a été plutôt calme, ce qui est somme toute normal, mais la campagne a repris. Dès le week-end dernier, nous étions sur le terrain à votre rencontre. Votre accueil est toujours aussi chaleureux. Et donc, c'est de plus en plus encourageant, jour après jour. Dès la semaine prochaine, nous allons vous proposer notre prochain tract, notre deuxième tract, où nous aborderons différents thèmes, comme les finances, la sécurité, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, la culture et le cadre de vie, notre cadre de vie. Dans notre programme, que vous aurez dans quelques semaines, nous accordons une place très importante à l'intergénérationnel. Pour ce faire, je vais vous présenter aujourd'hui deux nouveaux colistiers notre doyen Jacques Caillot et notre benjamin Hippolyte Septier. <coughs> Cher Jacques, je te laisse la parole. Bonjour. Villepreusien depuis 30 ans, j'ai intégré avec plaisir et conviction la liste très diversifiée Tous pour Villepreux avec Sylvie sévin montel que je connais depuis très longtemps. Mmh. Les seniors qui sont très nombreux à Villepreux, dont je fais partie, nous sommes à leur disposition pour toute question ou suggestion. Nous sommes à votre écoute. Je passe la parole à notre Benjamin. Bonjour à toutes et tous. Je suis Hippolyte Septier, j'ai 18 ans et ça fait maintenant 16 ans que j'habite à Villepreux. J'ai décidé de rejoindre la liste Tous pour Villepreux avec Sylvie pour son ouverture d'esprit, sa capacité d'écoute, mais également pour la place qu'elle accorde à la jeunesse et la confiance qu'elle me porte. Avec Sylvie, nous allons organiser une soirée pour vous les jeunes, afin d'échanger et de discuter sur l'avenir de la ville et la place des jeunes dans, dans celle-ci. Tout à fait, Hippolyte. Merci à toi, Hippolyte. Merci à toi, Jacques. Je terminerai par vous souhaiter une nouvelle fois une très belle, une très bonne année à vous tous et à très, très bientôt dans Villepreuve.